On est réunis aujourd'hui pour un très bel événement sportif en faveur de l'activité physique, un événement organisé par l'UJAP à Quimper qui réunit les juniors de basket sous un soleil voilà, radieux, un événement qui n'avait pas lieu depuis 2015. Donc voilà, on voit, le, on voit le, la joie le, chez les organisateurs et pour les enfants. Le sport, évidemment, pour nous, à la NUPES, c'est quelque chose de très important. On voit dans la société aujourd'hui de plus en plus de jeunes qui euh, bah, souffrent d'obésité, qui sont sédentaires, qui n'ont plus d'activité physique, et on souhaite réellement le développer fortement. Les professeurs de d'EPS de à l'école euh, le réclament depuis déjà de nombreuses années davantage de sport pour pouvoir être en bonne santé. Donc, euh, 4 heures de sport par semaine, ça nous semble tout à fait, tout à fait cohérent. Alors, On souhaite aussi réellement euh, investir massivement dans les équipements sportifs parce que malheureusement, on le constate trop souvent, euh, la pratique de l'activité physique et du sport euh, ne se fait dans des équipements qui sont inadaptés. On investit parfois dans des équipements pour de grands clubs mais malheureusement pas assez pour, pour le sport de tous les jours, pour les jeunes comme les plus, les plus âgés. Le sport, c'est essentiel, c'est être ensemble, c'est se rassembler, c'est pratiquer une activité physique qui est bonne pour la santé. Euh, voilà, C'est la mixité, l'événement d'aujourd'hui. Enfin, pour but aussi de rassembler euh, aussi des filles qui pratiquent euh, le basket, ça nous semble vraiment important. Et puis développer le sport également pour les personnes qui sont en situation de handicap. Voilà, Tout ça, ça nous paraît vraiment essentiel à la NUPES.